Drive des champs était lancé en 2013 pour répondre aux particuliers sur comment s'approvisionner localement en circuit court avec la problématique de la mobilité francilienne. La réponse a été de, de mettre un site de e-commerce avec les produits des producteurs Essoniens au début. C'est après élargi sur lîle de france La partie euh, mobilité a été résolue avec un concept de drive itinérant qui a été elle-même élargie par des points relais. Ça peut être des cavistes, des fleuristes qui euh, proposent de conserver le panier pendant 3-4 heures. Le drive, c'est ni plus ni moins qu'une remorque frigorifique ou un camion frigorifique qui vient se poser euh, comme un camion pizza pour euh, permettre un service de je m'arrête et en deux minutes on m'a remis mes produits et on m'a donné des informations sur les producteurs pour recommander la semaine prochaine. On doit être à une soixantaine de points relais et en termes de drive on doit en avoir neuf. Fort du, du succès qu'on a rencontré sur Drive des champs, on a des restaurateurs qui petit à petit sont venus nous, nous, nous démarcher. On a construit une offre euh, pour cette, ce type de clientèle qui... Euh, après, a été vraiment développé par, par notre équipe. On fait à peu près la livraison hebdomadaire d'une trentaine de restaurateurs sur Paris. Ensuite, on a repris la société Côté Primeur, basée sur une offre de produits bio locaux et de produits conventionnels un peu exotiques sélectes en livraison à domicile. La livraison est soit gérée en propre avec des tournées en points relais, mutualisées avec les points relais de Drive des Champs en incluant des points de livraison à domicile. On retrouve de la viande, de la crèmerie, de l'épicerie, des fruits, et les légumes qui sont le fleuron de nos ventes parce que les gens viennent à la base pour chercher ce type de produit. On peut en hiver tourner avec une soixantaine de producteurs et là la période printanière estivale va être plus autour de plus d'une centaine, entre 100 et 120. Aujourd'hui on a à peu près 700 références de produits secs en stockés et on va tourner, en fonction de la saison, entre 100 et 200 produits de fruits et légumes. La partie en ensachage, conditionnement, on a fait le choix de travailler dans un, dans un établissement de services d'aide par le travail. Donc, un établissement qui permet à des personnes ayant des handicaps mentaux, psychiques, d'avoir, avec un accompagnateur, une main mise dans l'emploi. On va chercher les cagettes brutes chez les producteurs et l'ensachage est fait avec des outils modernes, des applications qu'on a spécialement designées pour eux pour qu'en fait l'intelligence informatique vienne pallier le manque d'autonomie de certains travailleurs. Et donc on a fait également la même chose sur la préparation de commandes. On aspire dans les prochaines années à capitaliser vraiment l'expérience qu'on a acquise sur les circuits courts. On travaille sur des projets un petit peu plus transverse euh, à l'heure actuelle pour justement simplifier tout, toute cette synergie entre tous ces acteurs. Il faut accompagner les producteurs comme il faut accompagner les logiciens, comme il faut accompagner euh, éventuellement les personnes qui veulent se lancer dans le, des circuits courts. L'idée c'est de pouvoir euh, facilement aider ces personnes à monter leur réseau et, et, et, et, à, et à travailler en Collaboratif, c'est le mot un peu tendance en ce moment, mais c'est complètement ça, c'est de partager l'info et d'utiliser l'info à bon escient.